Enfin, parce que on va le voir une fois dans notre vie. C'est un peu comme une promesse. Bon, ben, euh, donc aujourd'hui, euh, jeudi 23 février, euh, le NPA a décidé de faire une action, une action symbolique, euh, et en essayant d'être le plus visible possible, pour protester contre la loi des parrainages, euh, qui est pour nous euh, une loi profondément antidémocratique. Alors aujourd'hui, parce que devait être envoyé dans un premier temps donc, les formulaires officiels à l'ensemble des élus, et cet, euh, cet envoi est repoussé de plusieurs jours, ce qui réduit donc la période de conversion des parrainages. Pour nous, c'est euh, un problème supplémentaire, une difficulté supplémentaire, une barrière supplémentaire à l'obtention des, des 500 parrainages, qui est déjà une mission très compliquée pour les petits candidats, ou en tout cas ceux qui sont obligés d'aller chercher les parrainages. Donc on tient à dénoncer ça, cet aspect antidémocratique, mais on tient aussi à, à d'une certaine manière à se solidariser de, de l'ensemble des élus, des petites communes qui protestent, alors qui protestent, qui, qui expriment aussi leur ras -le contre cette loi des parrainages, mais surtout en fait qui protestent contre les difficultés quotidiennes de gestion euh, des communes. Parce que ça fait un bon moment qu'il y a un discours d'austérité qui est imposé aux communes, mais un peu comme à l'ensemble des salariés, comme à l'ensemble des services publics. On nous explique qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut serrer la ceinture. Et les communes, les petites communes en tout cas subissent de plein fouet cette politique-là. Donc c'est réduction des dotations publiques, et puis ce sont des lois comme euh, la loi NOTRe hein, qui, euh, qui enlèvent même des pouvoirs aux communes euh, en éloignant les, les, les centres de décision euh, ailleurs et donc la euh, difficulté d'avoir de, des subventions ou de l'argent pour des différents projets pour, euh, pour tout ce qui peut être utile à la commune. Notre initiative c'est un lâcher de ballon donc c'est un peu comme une bouteille à la mer sauf que là c'est un ballon un dans ballon le ciel, <rire> et avec un message on, essaie, on espère que les 200 ballons et quelques vont tomber dans les, dans, euh, sur les 200 et quelques communes euh, qui nous manquent. Hein, on a bien calculé normalement c'est scientifique, ouais, là, ça, ça va, va tomber bon. pile toi, là. Ouais, Mais chose, avec vraiment... le vent, ça, ça peut modifier un peu les calculs, on verra, on ne <rire> maîtrise pas tout. Pas mais mais voilà, l'idée c'est ben, ça, c'est symbolique, c'est de sensibiliser. Donc évidemment le message, ben, il est démocratique, hein. c'est toucher les élus sur l'argument démocratique et l'intérêt qu'il y aurait d'avoir une candidature ouvrière dans cette élection-là. Il faut le ouvrier Il faut le salouprier. <laughs> oh, c'est super beau! Et <laughs> c'est <muchas> <laughs>